Je suis étudiante en dernière année de kinésithérapie et j'ai également un D.U. de recherche clinique. Donc, je suis là pour vous parler des postures au travail et de la prévention des troubles musculo Alors, troubles musculo c'est un gros mot. Ah, euh. ça marche pas. Merci. Merci, c'est bon. Alors, donc, on va essayer de dégrossir un peu euh, ce, cette notion. Ce sont euh, toutes les atteintes euh, des organes, autres que les organes viscéraux, qui ont un lien avec l'activité euh, du travail. Donc, c'est ce, une définition assez large qui englobe les simples douleurs, les gènes au, et qui va jusqu'aux états chroniques d'incapacité, c'est-à-dire après une hernie discale, on a le nerf sciatique coincé et on ne peut plus marcher. Donc cette définition large, c'est euh, une définition qui, qui est large, mais chez les développeurs, les plus fréquentes sont les syndromes canalaires -carpien, Donc Je ne sais pas, vous en avez déjà entendu parler et les pathologies rachidiennes, donc ça va du, de la douleur au cou, à la lombalgie, voire à l'hernie discale. Le syndrome canalaire carpien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce une altération nerveuse du nerf médian qui passe en réalité dans un, le canal carpien. C'est un canal qui est constitué des os du carpe en U, recouvert du ligament euh, annulaire, du ligament euh, des fléchisseurs du poignet, et dans ce canal passent des tendons musculaires qui grossissent quand on les utilise régulièrement. Et dans, ces mêmes, dans ce même canal passe également le nerf médian qui du coup a moins d'espace pour pouvoir se déplacer légèrement et, pour, et se fait comprimer, ce qui entraîne des douleurs des paresthésies, et ça peut aller jusqu'à la paralysie et à la fonte musculaire. Donc c'est assez grave quand c'est très avancé, on perd la fonction de préhension. C'est une fonction qui est indispensable dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour manger, s'habiller ou travailler. Les traitements de canalères carpien sont, vont du médical pour les les traitements pour les syndromes qui sont euh, pris en charge très tôt, mais peuvent aller jusqu'aux opérations chirurgicales. Donc, ça n'a pas beaucoup de conséquences, mais on n'a pas nécessairement envie de se faire opérer. C'est pourquoi je suis là pour vous parler des moyens de prévention. Pour ce qui est de, des pathologies rachidiennes, il faut savoir deux choses très importantes c'est que le rachis est fait d'une succession de courbes qu'il est nécessaire de maintenir et de prévenir pour euh, ne pas altérer les éléments environnants des os. Donc est-ce que je suis claire Oui, ça va Donc les os, donc les vertèbres sont reliés par des ligaments et quand on ne respecte pas ces courbes là, ces ligaments se déchirent, ils se déchirent lentement et de façon irréversible et ils sont mis en cause dans les douleurs chroniques. Donc les douleurs qu'on a vers 40 ans, on a mal au dos un jour, on ne sait pas ce qui se passe, on a beau consulter, on a beau faire divers traitements, mais ça ne passe pas. Et souvent, ce sont des douleurs qui sont liées à, à ces altérations ligamentaires. Donc, un siège, un bon siège, est très important pour prévenir justement ces, euh, ces troubles musculo-squelettiques. Passons à l'aménagement du poste de travail. Le siège, justement... Il doit être réglable de sorte à respecter ses angulations 90 au niveau des chevilles, des genoux et 90 à 120 au niveau des hanches. Le dossier doit être dur et respecter les courbes naturelles du dos. Bon, là, on a tous un dossier, enfin, vous avez tous un dossier droit. Et pour ceux qui ont un dossier droit au travail, on peut aménager en mettant un petit coussin ou une petite serviette enroulée dans le bas du dos afin de retrouver cette courbure naturelle qu'on appelle la lordose. Et enfin, le rembourrage doit être ferme, pour bien maintenir, mais suffisamment, le tissu doit être suffisamment poreux pour permettre une aération. C'est bon Est-ce que jusque là ça va Pas de question Non Ok. Non. Ah non. C'est est reparti. Euh, Est-ce qu'on continue Oui. Bah oui. oui bon. Et quand on a euh, plusieurs moniteurs, au-delà de deux écrans, il est, nécessaire, enfin, il est préférable d'avoir une chaise mobile afin de ne pas avoir une rotation que dans le cou et de permettre une rotation entière du corps et conserver cette intégrité des courbures. La position debout, est-ce qu'il y en a qui travaillent debout ici Vous Alors... Elle présente des avantages et des inconvénients. C'est que quand on est assis, on a des risques d'apparition de, de diabète et de troubles cardiovasculaires. Donc être debout, ça réduit ces risques-là. Mais une dernière étude a prouvé que ça entraînait des troubles artériels et des troubles de la circulation, des troubles lymphatiques. On a une augmentation des œdèmes aux jambes qui est assez notable et une raideur des, can des canaux sanguins, des artères. On, a également, on peut avoir également des douleurs lombaires parce que c'est une position qui demande un effort plus important que celle d'être assise et qui du coup fatigue plus facilement. On va, tendance à avoir, on va avoir tendance pardon, à s'avachir, à se poser euh, dans une position un peu plus agréable pour pouvoir soulager euh, les, muscles qui sont, euh, les muscles toniques qui nous tiennent debout. Il existe aussi la scie à genouiller qui est assez... Euh, assez fréquent dans les pays anglo-saxons, donc c'est un siège euh, qui est légèrement incliné et qui permet du coup un tonus euh, des muscles érecteurs spinaux, donc ce sont les muscles qui tiennent la colonne vertébrale, mais elle présente le désavantage d'avoir un, un surappui, parce que ce n'est pas un léger appui, c'est vraiment un surappui au niveau des genoux, et donc être inconfortable, voire douloureuse à long terme. Et on a le Swiss Ball, qui est une solution aussi qui est assez, euh, assez prisée, il me semble. Il y en a qui l'utilisent. C'est un, un siège, donc c'est une surface instable, parce que c'est rond et que ça bouge, qui est assez ludique du coup, parce qu'on bouge, qui maintient un tonus musculaire de base plus important que d'être assis sur un siège normal et qui respectent aussi les courbures. Mais le problème, c'est que ça fatigue et qu'au bout d'un moment, des fois, on a assez d'avoir une surface installe où on, aurait un... enfin, on a envie d'être assis sur un siège normal. Donc, Jusque-là, je vous ai présenté des solutions qui ont... qui ont des avantages et des inconvénients. Et ça va être ça tout le long. En fait, il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de solution dans l'absolu. Il faut choisir, en fait, le siège, le bureau ou la façon que vous avez de travailler qui vous arrange le plus pour des raisons économiques, pour des raisons euh, anatomiques aussi et euh, des, des raisons aussi d'efficacité. Donc, il faut, soit on peut alterner, soit on choisit une solution, mais on essaye d'avoir, du coup, un matériel qui reste assez... Euh, euh, comment dire un matériel assez euh, assez fiable, assez... Assez fiable. Je vais rester dessus. Pour ce qui est du bureau, il faut qu'il soit réglable pour permettre, en fait... Euh une hauteur au coude à 90 degrés donc moi je suis petite il me faudrait un petit bureau mais pour quelqu'un de plus grand il faudrait un bureau un peu plus grand et réglable des fois pour les personnes qui préfèrent l'alternance la, assis debout c'est assez intéressant pour justement euh, casser le rythme de travail faire des pauses et euh, limiter en fait le, le temps d'assise pour ce qui est de la souris euh, l'idéal ce serait de ne pas en avoir en fait parce que la souris, elle n'est pas du tout physiologique. On est en rotation, chez les quinois, on appelle ça en pronation, et on a souvent tendance à avoir le poignet fléchi, ce qui c'est une position qui est vraiment délétère et qui est bien mise en cause dans les syndromes canalaires carpien. C'est pourquoi il existe des solutions alternatives, donc des souris verticales qui remettent la position neutre. Euh, et euh, qui, du coup, ne, non, ne nécessite pas de repose-pommes. Les repose-pommes, si vous avez une souris verticale, ça peut être une, une solution intermédiaire. Pardon. Pour ce qui est du clavier, il faut qu'il soit mat, non brillant, dissocié de l'écran parce qu'il faut qu'on puisse l'adapter à sa position, il serait nécessaire, en fait, de la même façon que pour la souris, euh, il faudrait un alignement poignet-coude-épaule. Le clavier doit aussi respecter cet alignement physiologique. Et donc, euh, ajustable au coude. Il y a un souci il coude épaule Ah, d'accord. Et euh, comme pour la souris, limiter la flexion, euh, l'extension de poignet et donc un peu inclinable en avant, et donc il serait bien qu'il soit un peu inclinable en avant. Il existe différents types de claviers qui sont dits ergonomiques, donc il y a les claviers compacts qui limitent les mouvements latéraux, donc ça limite la surutilisation des, des muscles, mais le problème, c'est qu'ils ne, ne respectent pas cet alignement poignet-coup d'épaule. Il y a les claviers séparés modulables qui peuvent être un peu plus compacts selon certains modèles et qui ont cet avantage justement de, de respecter cet alignement. Et enfin, il y a deux types de, de claviers qui sont un peu plus onéreux pour ce qui est du clavier Matrix. Ce sont des claviers où les touches ne sont pas décalées. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais pour la petite histoire, les claviers avaient des touches décalées pour euh, euh, ne pas faire, que les... enfin, pour faire en sorte que les fils ne s'en mêlent pas au niveau des, des dactylographes. C'est plus trop d'actualité. On a des claviers euh, sans, sans fil maintenant, sans autant de fils, et du coup, les touches alignées permettent donc d'utiliser moins de surface. Mais pour, euh, comme pour le clavier compact on euh, n'a pas cette, ce, ce respect de, de cet alignement euh, coude-poignet-épaule. Et les claviers Bepo, qui sont euh, euh, une spécialité française, parce qu'en fait, euh, une, il s'agit d'une association qui a fait une étude concernant les, les, les mots, les lettres les plus souvent utilisées dans la langue française, et qui ont donc adapté les touches, de sorte à ce qu soient, que les lettres les plus souvent utilisées soient tout près des doigts, et donc limiter les mouvements externes. On peut, euh, on peut acheter des autocollants pour les coller sur euh, le clavier AZERTY, ou euh, acheter un clavier Matrix et rajouter un clavier BEPO. Mais ce sont des solutions qui sont un peu plus onéreuses. Enfin, les moniteurs. Euh, combien d'entre vous... enfin, Est-ce qu'il y en a dans la salle qui travaillent avec plusieurs moniteurs Ok. Bon, presque tous, quoi. Euh, donc, les moniteurs, il faut qu'ils soient placés devant soi. C'est quand même plus efficace comme ça. Avec euh, le bord supérieur en dessous de la ligne du regard, de sorte à avoir une inclinaison de la tête qui ne dépasse pas les 30 degrés. Le mieux, c'est quand même d'avoir des... des des écrans qui puissent être inclinables et ajustables en fonction de sa taille, en fonction de sa, du travail qu'on a à faire et de la surface du, de l'écran. Euh, je vous ai mis la formule qui est donnée par euh, l'Institut de Travail, euh, euh, la Sécurité au Travail, pardon, mais c'est une formule qui, qui n'est pas qui ne prend pas en compte les problèmes de vue. Donc si vous avez une très forte myopie, par exemple, vous aurez besoin d'un ajustement plus important, de, pardon, d'une un, taille de lettres un peu plus importante, et, euh, pas, pour, et pas nécessairement une distance œil-écran plus importante. Donc voilà, c'est juste à titre d'information, mais en gros, l'écran doit être séparé euh, de, du... La, la distance œil-écran doit être en fonction de son confort. Euh, donc, et si on a plusieurs écrans, le mieux c'est de les disposer en arc de cercle, mais je pense que ça tout le monde le fait déjà, ça paraît un peu logique. Enfin, en dehors de, du moniteur, du bureau et, et du clavier, il y a aussi euh, d'autres éléments qui sont importants, comme les pauses régulières. Ça diminue le stress, ça diminue la fatigabilité, ça augmente les performances. L'idéal serait de faire une pause toutes les 50 minutes de 10 minutes, mais je, suis, je pense que quand on travaille beaucoup, on ne le fait pas nécessairement. C'est pourquoi il existe des logiciels, donc je ne suis pas là pour faire de la pub, du coup je ne vous l'ai pas montré, mais il existe des logiciels qui permettent de couper les écrans, euh, couper, entre guillemets, c'est un volet qui vient sur les, écrans, sur les volets que vous avez déjà ouverts et qui vous force à faire des pauses. C'est très utilisé aussi par les Anglo-Saxons. En France, il existe une association euh, qui s'appelle, enfin une entreprise qui s'appelle Image M Tondo, qui a euh, créé, enfin qui a développé ce logiciel et qui fait également de la prévention euh, au travail sur les troubles musculo-squelettiques. Donc, si ça vous intéresse, je vous donnerai les liens plus tard. Mais c'est intéressant pour euh, se rappeler en fait qu'il faut faire des pauses, qu'il faut s'hydrater, qu'il faut s'étirer. Ce sont des choses qui sont euh, logique mais qu'on ne pense pas à faire quand on est très concentré. L'aération aussi est un facteur assez important parce que euh, la douleur est liée aussi au, au stress et à la charge mentale. Un endroit où il fait chaud, qui est peu lumineux, et peu aéré, est un endroit qui n'est pas agréable. Un endroit qui va nous mettre une pression mentale. Et enfin, d'autres... D'autres éléments euh, importants, mais dont je, je, peux pas, je ne vous ai pas parlé plus tôt, c'est euh, la prévention des pathologies ophtalmiques. Il est vraiment important que vous preniez soin de vos yeux. Vos yeux sont votre outil de travail en, autant que vos mains. Euh, et vous êtes euh, exposé à des lumières bleues qui ont des conséquences néfastes sur la vue. Et... Euh, de façon indirecte sur le rachis. On a un système oculocéphalogire, donc c'est composé des yeux, des muscles du cou et donc de la colonne vertébrale, cervicale, qui est mise en jeu quand on regarde, quand on tourne la tête. Et ce système est automatique, mais sauf que cet automatisme se perd quand on travaille de façon fixe toute la journée. Donc, il est important que vous consultiez au moins une fois par an euh, votre, votre ophtalmo, votre médecin, si vous n'avez pas de problème de vue, et plusieurs fois par an si vous en avez. Il faut s'étirer régulièrement, comme je vous l'ai dit dans le plus haut. Quand on fait des pauses, il est important de s'étirer. Les étirements diminuent le seuil de douleur, donc ça prévient en fait l'apparition de la douleur. Il faut faire une activité physique régulière. L'homme n'est pas fait pour rester 8 heures par jour assis. Ce n'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. Donc, <rire> donc, il faut briser ce cycle de sédentarité. C'est prosaïque de le dire, c'est même lourd des fois de le rappeler, mais c'est important pour prévenir des douleurs qui peuvent être très incapacitantes plus tard. Et enfin, si vous avez des doutes, si vous avez des problèmes, si vous voulez des conseils concernant l'aménagement de votre poste de travail, vous avez des spécialistes à disposition. Il y a la médecine du travail, il y a les ergonomes, il y a les Images Mtondo, donc qui sont des sociétés comme Images Mtondo, pardon, euh, qui euh, proposent des formations, qui interviennent et qui vous donnent des conseils de, de, de personnes euh, qui ont une certaine expertise dans la matière, qui ont une certaine expérience dans la matière, pardon. Et, euh, et ce sont des solutions qui ne sont pas réellement onéreuses quand on y pense bien. Parce que améliorer son environnement maintenant, c'est prévenir des coûts qui seront très importants plus tard. L'absentéisme au travail, des douleurs, des fois des opérations et des incapacités qui peuvent résulter des opérations ou, ou des douleurs. Donc, j'ai fini. Euh, est-ce que vous avez des questions Oui. Vous avez dit que euh, le fait de travailler ici, mm -hmm. c'est associé euh, au diabète Pas et... enfin, le pathologique adur, mais celui-là, oui. Est-ce que c'est juste une corrélation ou c'est vraiment le fait d'être assis Qu'est-ce que vous entendez par juste une corrélation Ah, est-ce qu'il y a des facteurs de confusion euh, qui... Je veux dire, euh, euh, si on reste assis, 7 heures par jour. Mm -hmm. Mais à côté de ça, on fait des euh, euh, alimentaires, alimentaires. Oui. Alors, bah, c'est ce que j'ai dit, justement. C'est qu'on, comme on n'est pas fait pour être assis, avoir une activité régulière, donc une activité physique, brise cette sédentarité. On estime qu'un que quelqu'un est sédentaire quand il a fait euh, moins de 3 heures de sport par semaine. On est tous sédentaires, je pense. On est tous très sédentaires. Et ce n'est pas sédentaire dans le sens opposé à nomade. C'est vraiment sédentaire dans le sens où on est exposé à des facteurs de, de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc oui, une hygiène de vie il diminue ce risque, risque d'apparition, mais ça ne résout pas non plus le problème. Là, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution dans l'absolu. Il faut vraiment s'adapter. Il faut vraiment... Euh, Adapter ce, son poste de travail, adapter son mode de vie en fonction de son corps, parce qu'il y a des personnes qui auront des, des prédispositions génétiques qui font qu'ils n'auront pas de, de diabète et pas de maladie cardiovasculaire. Ça aussi, ça à prendre en compte. Donc, j'espère que je vous ai répondu. Euh, c'est un facteur en plus. Les, le diabète, c'est purifactoriel. Le, les maladies cardiovasculaires sont purifactorielles. Mmh. La main dans la main, je tous mes doigts je, je mes doigts je sens tous les os qui sont de la oui oui d'accord alors en France le médecin généraliste c'est le médecin qui est censé centraliser tous les soins donc allez voir votre médecin généraliste parlez-lui en et si vous ne voyez si votre médecin généraliste n'apporte pas la solution qui, lui, qui vous semble adaptée allez voir la médecine du travail est-ce que ça vous va Je ne suis pas belge, donc je connais pas très bien le système belge, mais il doit avoir aussi un, un système de médecine du travail qui existe. C'est de, de la traumatologie. D'autres questions Oui. question sur le matériel. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît Au niveau de la chaise, par exemple, est-ce que vous avez des. Enfin, que l'entreprise en général achète une chaise Oui. Donc, une bonne chaise, je pense, à partir de 200 euros, on au moins 150 euros. Sur 400 personnes, est-ce que ça ça monte vite Oui. Alors, moi j'ai des, des méthodes artisanales un peu euh, d'étudiante kiné. Je ne suis pas dans le circuit donc je ne peux pas vous apporter euh, un retour dessus. Je peux vous donner des petits exemples comme mettre un, un petit coussin dans le, le bas du dos pour retrouver la lordose utiliser ce qu'on appelle des WAF ce sont des. Je de pub. Ce sont des petits coussins en fait d'air qui, euh, du coup, sont des petites surfaces instables qui permettent une, un tonus musculaire. Donc, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre. Ça coûte pas très très cher et euh, ça vous demande pas de changer de siège. Mm. Ne veut pas, oui. ben, on a ce problème-là en France de façon générale, c'est que la prévention, on en parle, mais on n'a pas de, de, de, bon, de système suffisamment bon pour pouvoir prendre en charge cette prévention. Et c'est pour ça que nous, on fait des actions comme ça, et les étudiants kinés, les kinés, pour pouvoir sensibiliser à, à, cette, import, à, à cette cause. Et vous, en tant que, que, que personnel non, profession, euh, non professionnel de santé, vous y êtes sensible et donc vous serez sensible aussi dans, dans, dans, vos, dans vos choix politiques, dans vos choix administratifs. Donc, voilà. Oui. <rire> bon, Peut-être qu'on va arrêter. Alors, ok, d'accord, allez-y. Oui. Oui, oui, on se avec qui Oui. D'où l'importance des roulettes sur la chaise. Parce que ça permet de se tourner totalement. Ça permet d'avoir euh, le coût un peu moins sollicité euh, dans, dans la vision. Après, euh, c'est vrai que le clavier, il sera fixe et on n'aura pas. Enfin, à moins qu'on ait une connaissance parfaite de son clavier, je pense que vous l'avez parce que vous l'utilisez tout le temps, on ne peut pas s'amuser à le déplacer, à le regarder et, et à changer. Donc, je ne peux pas vous apporter une solution. Euh, sur le au niveau du matériel mais je peux vous apporter une solution au niveau euh, euh, comment dire au niveau kiné donc vous pouvez faire des étirements si vous avez si vous sentez que vous avez des douleurs parce que vous, vos muscles seront sollicités vous pouvez consulter si vous avez des douleurs à un médecin mais euh, oui je suis désolée je peux pas vous apporter de réponse vous avez d'autres questions oui Oui, c'est euh, Image M. Tondo, donc c'est un, une société kiné, donc c'est pour ça que je vous en parle parce que je la connais. Donc, Imagem Tondo, c'est une société qui fait de la prévention euh, au niveau euh, des entreprises. Donc, ils font des stages de un ou deux jours et ils ont développé aussi un logiciel avec un petit personnage qui ressemble un peu à, Dibi, à Dibou, <rire> qui euh, vous montre quels étirements faire. Je ne sais pas du tout. <rire> Désolée. Ah, hein. <rire> oui. si c'est du fait du gouvernement de droite actuel ou du gouvernement de droite d'avant. Bien sûr, bien sûr. des questions pour savoir comment euh, on parle. Le patron, on se fait acheter des chaises. Euh, alors, il y a des usines où de, vous euh, les oubliez. retiennent le patron le soir dans l'entreprise pour lui montrer la réalité des conditions de travail. C'est une possibilité. Mm. Euh, et sinon, alors, vous parlez de la lumière bleue des écrans il y a quelque chose qui est très à la main chez les joueurs en ce moment c'est des petites fenêtres qui filtrent. Oui. Alors, moi, je n'ai pas les compétences pour euh, vous en parler précisément. Je ne suis pas spécialisée dans, dans l'ophtalmologie. Mais en plus, on n'a pas beaucoup de recul vis-à-vis -vis de ces lunettes. Donc, on ne peut pas avoir euh, une conclusion euh, qui serait euh, fiable, en gros. En alternative à euh, le Gunnar et, euh, et leurs lunettes à filtre bleu, euh, Flux, ça marche très bien, on pour lui. Ou autre logiciel qui sont déjà intégrés à votre ouais. En général, ça, ça peut suffire. Voilà. Qui okay, vous a apporté la réponse qu'il fallait c'est tout. Merci.